Et voilà ce parfum, cette fragrance que je viens de m'offrir aujourd'hui, car je m'étais promis de me l'offrir comme symbole de guérison euh, le jour du scanner, donc du 25 mars. Euh, on m'a dit, euh, j'aimerais dire, assez vite à l'oral enfin pas le jour même comme je le pensais mais une semaine après qu'il n'y avait plus rien Et ça m'a pris à peu près un mois d'attente pour vraiment voir qu'il n'y avait plus rien et donc aujourd'hui enfin j'ai pu m'offrir ce parfum qui est fragile violette voilà c'est une essence qui mélange la violette le lotus, le muscle blanc, au bon marché, et je suis ravie, c'est un symbole de féminité et de parfum, et je m'en offre pas si souvent, voilà, bisous bisous.